Voilà, après les préalables de la vidéo précédente, je pense que nous pouvons maintenant nous lancer dans le programme qui va nous permettre de tracer la trajectoire d'un projectile qui est euh, projeté avec un certain angle euh, par rapport à l'horizontale. Donc il s'agit d'un tir en oblique. Ce programme va donc avoir besoin de deux informations essentielles. La première qui est la vitesse à laquelle on va envoyer le projectile. Et la deuxième est l'angle avec lequel nous allons envoyer le projectile par rapport à l'horizontale. Donc 90 degrés, le projectile nous retombe sur la tête. 0 degré, il est au sol et il ne va pas aller très loin. Donc nous prendrons un angle entre 0 et 90 degrés très probablement. Bien, pour réaliser le programme, pour écrire le programme, j'ai déjà préparé un éditeur de texte. Donc attention, ne prenez pas un logiciel de traitement de texte, il vous faut un éditeur de texte simple. Alors sous Linux ou Mac, je pense que ça existe sous Mac, l'éditeur Genie est très simple et très performant. Et si vous êtes sous Windows, peut-être l'éditeur de texte Notepad++ est un excellent choix. Ceci dit, il faudra, dans tous les cas, que vous ayez installé l'interpréteur Python sur votre machine. Alors, sous Linux, c'est assez immédiat. Il n'y a qu'à l'installer, c'est tout simple. Sur les systèmes Windows et Mac, malheureusement, je n'en dispose pas. Donc, je ne peux pas vous guider. Euh mais vous pouvez toujours utiliser donc les sites que nous avons utilisés précédemment avec les émulateurs Python, donc le site REPLIT ou bien le site, le site Trinket utilisé dans le cours précédent. Voilà, allons-y. Notre programme a donc besoin de deux informations. Je vais faire un nouveau programme. Voilà. Notre programme a besoin de deux informations qui sont donc la vitesse et L'angle avec lequel nous allons lancer le projectile. Eh bien, donnons-lui ces informations. Alors, à terme, on pourrait améliorer le programme pour que l'utilisateur nous fournisse les informations. On va faire une première version très simple dans laquelle on met les informations dans le texte du programme. Donc, je vais dire par exemple que la vitesse est de 100 mètres par seconde. Alors, je pourrais écrire ceci, mais ça va nous poser problème. Alors, je vais un peu zoomer pour que vous voyez mieux. Ça va nous poser problème si nous mettons les unités. Il ne faut pas mettre les unités pour pouvoir faire des calculs, sinon ça devient du texte. Et avec du texte, on ne peut pas faire de calcul. Donc je laisse les valeurs pures sans mettre les unités. Mais on se rappelle que nous sommes dans le système international et que donc nos résultats apparaîtront aussi dans le système international en fonction des unités Utilisée. Donc ici, des mètres par seconde, nous aurons des résultats en mètres sans doute, s'il s'agit de voir à quelle altitude le projectile est lancé et à quelle distance il arrive. Voilà, ça c'est la vitesse, et puis nous avons l'angle avec l'horizontale. Alors dans la vidéo précédente, j'ai appelé cet angle alpha. Euh, ben, continuons de l'appeler alpha, et imaginons par exemple un tir avec un angle de 30 degrés. Alors, de nouveau, je ne vais pas mettre le symbole des degrés pour pouvoir faire du calcul. Vous vous souvenez que nous avons besoin de transformer la valeur de l'angle qui est exprimée en degrés. Nous avons besoin de la transformer en radian. Alors, comment va-t-on appeler la, la, la variable qui va contenir l'angle en radian ben, Je vous propose alpha radian. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez autre chose. Alors, comment calcule-t-on la valeur de l'angle en radian Nous l'avons rappelé dans la vidéo précédente. Je vais peut-être mettre un R majuscule pour que ce soit plus lisible. Alors, nous l'avons rappelé dans la vidéo précédente. C'est bien donc pi que je vais approximer à 3, 14, 15, 9, que nous allons multiplier par l'angle alpha et que nous allons diviser par 180 pour les 180 degrés correspondant à pi. Voilà, nous avons ainsi l'angle et la vitesse. Eh bien, nous pouvons maintenant nous lancer dans le calcul des positions selon X et des positions selon Y de notre projectile. Nous allons devoir aussi calculer les vitesses horizontales et vitesses verticales du projectile puisque ce sont deux mouvements que nous allons décomposer avant de les remettre ensemble. Alors, Commençons peut-être par calculer les vitesses. La vitesse verticale. Rappelons qu'on avait dit que la vitesse verticale, c'est la vitesse fois le sinus de l'angle exprimé en radian. Mais attention, le sinus, le sinus provient de la bibliothèque math, que nous n'avons pas encore importée. Donc je reviens en première ligne et j'importe la bibliothèque math. Et pour le calcul de la vitesse verticale, nous pouvons maintenant dire que c'est la vitesse fois de la fonction math, la fonction, de la, pardon, la bibliothèque math, la fonction sinus, et la sinus, le sinus de l'angle en radian, donc alpha radian. Et la vitesse horizontale, c'est la vitesse, le module de la, du vecteur vitesse fois de la bibliothèque math la fonction cosinus appliquée à alpha, radian évidemment voilà, alors nous on a déjà quelque chose je vais enregistrer le programme dans l'état où il est pour pouvoir profiter de la coloration syntaxique et de deux trois autres avantages donc je l'enregistre alors je vais le mettre dans mon répertoire qui s'appelle Python et je ne vais pas l'appeler sans titre je vais l'appeler tir Oblique, par exemple, avec l'extension .py. Voilà. Vous remarquez que nous disposons maintenant de la coloration syntaxique qui va nous aider à trouver éventuellement des bugs dans ce que nous pourrions écrire. Bien, ce programme fait déjà quelque chose. Il calcule la vitesse verticale et vitesse horizontale. Je vous propose de le tester au moins une première version et donc de connaître la vitesse verticale et la vitesse horizontal. Voilà, je le réenregistre et je passe dans mon terminal. Donc, je vous ai dit que j'ai enregistré dans le répertoire qui s'appelle Python, donc dans le terminal, je dois aussi, vous n'aurez pas ça à faire si vous employez un émulateur, hein. je vais aussi donc changer de répertoire, change directory, cd, Python. Voilà, j'ai changé de répertoire, je suis maintenant dans le répertoire Python. Si je fais une petite liste de ce qu'il y a dans ce répertoire, je vois qu'il y a un programme qui s'appelle programme.py, et un autre qui s'appelle tyroblique.py, mais ça tombe bien, c'est justement le mien. Voilà. Alors maintenant je vais pouvoir exécuter ce programme oblique pour la première fois. Donc Python 3, pour lancer l'interprèteur Python, et puis je lui dis va chercher le texte du programme qui se trouve dans le fichier oblique.pi. Voilà. Alors, maintenant, on va pour la première fois voir si notre programme fonctionne. Et il nous répond que la vitesse verticale est de 49,999, autrement dit 50 mètres par seconde, pas d'inquiétude, et... Il nous dit que la vitesse horizontale, elle, est de 86,6 mètres par seconde, ce qui est tout à fait cohérent à ce que nous avions calculé dans la vidéo précédente. Bien, nous avançons. Nous avons déjà les deux vitesses, même si ce n'est pas une information dont nous avions besoin. Alors je vais commenter cette ligne, je mets hashtag, de manière à ce que l'interpréteur Python n'en tienne plus compte. Je pourrais aussi la supprimer. Voilà, nous avons maintenant les vitesses. Eh bien, si nous avons les vitesses, nous pouvons maintenant calculer les positions en fonction du temps. Ah, il nous faut donc un chronomètre. Il nous faut un temps qui évolue. Donc il nous faut une variable temps. Je vous propose de l'appeler T. C'est joli pour le temps, la variable T. Et... Je vais l'initialiser, je vais dire que le chronomètre démarre au temps 0. 0 seconde, de nouveau, je ne mets pas les unités, 0. Nous savons que nous sommes dans le système international. Bon, le temps est égal à 0. Et lorsque le mouvement démarre, lorsque nous lançons la tarte à la crème, nous nous trouvons en position sur un référentiel qui pourrait être simplifié si on pose le référentiel à l'endroit où nous lançons. Eh bien, la position selon x de la tarte à la crème au moment initial elle est de 0. Et si nous avons un référentiel vers, dirigé vers le haut pour y, et que ce référentiel est posé au sol d'où nous lançons les tartes, y est égal à 0. Voilà déjà quelques variables dont nous aurons sans doute besoin dans la suite, et qui sont définies, qui sont initialisées. Bien. Nous allons maintenant calculer les positions selon x et selon y à différents moments. Avec le temps qui commence à 0, et puis nous ferons s'écouler le temps. Nous pourrions partir sur une boucle while. Tant que. Tant que, oh, le temps pas, tant que le temps est inférieur à 60 secondes, par exemple, mais quand nous ne savons pas combien de temps le projectile va rester en l'air, ce serait peut-être mieux de travailler sur la position selon Y. Le projectile donc va être lancé, suivre une trajectoire que nous devinons déjà, et nous devons arrêter les calculs lorsque le projectile arrive au sol. Donc lorsque sa position selon Y, elle va monter, monter, monter, culminer, puis rediminuer. Lorsque le projectile sera de nouveau en position. 0 selon l'axe y on va arrêter le calcul donc on pourrait dire tant que y est supérieur à 0 on calcule mais attention nous avons dit qu'au départ y était égal à 0 donc si j'écris une boucle comme celle-ci combien de tours de boucle va-t-on faire tant que y est supérieur à 0 on fera le test moi mais y est égal à 0 donc la boucle s'arrête donc, on va demander que y soit supérieur ou égal à 0. Tant que y est supérieur ou égal à 0, on calcule. Et on s'arrêtera lorsque y sera devenu strictement inférieur à 0. Voilà, notre condition de boucle est posée. Nous pouvons avancer. Comment va-t-on calculer... Nous sommes là dans un... MRU, comment va-t-on calculer la position selon X Donc, le projectile avance de manière régulière selon X en MRU. Il n'y a aucune variation de vitesse. La vitesse horizontale est constante. Alors, la position X sera la position X initiale, qui est 0, donc oublions. Égal, alors il s'agit d'un MRU, on va multiplier la vitesse horizontale par le temps. Donc au premier tour de boucle, le temps vaut 0, donc x vaudra 0. En réalité, donc, l'initialisation de x qui est là, on n'en a pas besoin. Je pourrais la supprimer. Donc x vaudra 0 au premier tour de boucle, quelle que soit la vitesse horizontale, puisque le temps sera égal à 0. Il n'y avait pas de x initial, donc on aurait pu écrire x égale x0 plus vh fois t. Ici, il n'y a pas de x initial, donc la formule se simplifie. Qu'en est-il de y Comment calculer y Ah, cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué que nous avons le mouvement vertical vers le haut, on a décomposé en un mouvement horizontal et un mouvement vertical, nous avons le mouvement vertical vers le haut, et nous avons en même temps un mouvement vers le bas, dû à l'attraction terrestre. Donc, la vitesse ici va intervenir, la vitesse verticale va intervenir, la vitesse initiale verticale va intervenir en fonction du temps. Donc, s'il n'y avait pas la gravitation, on pourrait dire que Y, ce sera la vitesse verticale fois le temps. Je vais mettre ceci entre parenthèses, histoire de bien le voir. Mais il y a la gravitation. Et ce mouvement vertical vers le haut va être contrecarré par un mouvement vers le bas. Ce mouvement vers le bas dû à la gravitation, on va le calculer comment Par g fois t carré sur 2 Je mets ce terme là entre parenthèses pour bien le montrer. Donc nous avons la composante verticale comme s'il n'y avait pas de gravitation dont on enlève la composante vers le bas due à la gravitation. Alors euh, la valeur de g, la valeur de g n'est pas encore connue du programme à ce moment-là. Donc ça fait partie des informations qu'il faut fournir au programme avant le début de la boucle. Hein. La première fois G s'utilise dans la boucle, donc tant qu'on le met. Tant qu on définit G avant la boucle, c'est bon. Donc on dit que G égale 9.81. Le temps vaut 0, 2, ok, la vitesse verticale est connue, donc nous avons toutes les valeurs. Alors, nous pourrions ensuite, maintenant que nous avons calculé x et y, demander au programme de les afficher. Print x, entre pardon, x et y. Et puis, très important, attention, nous devons faire évoluer le temps. Parce que si le temps n'évolue jamais, vous allez ici avoir une boucle infinie, hein x, va toujours être égal à VH fois 0, Y va toujours être égal à quelque chose fois 0, moins quelque chose fois 0, donc X et Y vaudront toujours 0, et ça ne va jamais évoluer, donc votre boucle est infinie. Attention aux boucles infinies. Donc maintenant, il faut que nous fassions évoluer le temps. Comment faire évoluer le temps Nous avons une variable T qui contient le temps, pour l'instant ce temps vaut 0. Alors, mettons qu'il vaut maintenant une seconde de plus. Donc, dans la variable t, je vais mettre 1. Non, je ne vais pas mettre 1, parce que si je mets 1, bien sûr, il ne fera le calcul dans la boucle que pour le temps égal à 0 la première fois, que pour le temps égal à 1, et ça va être tout le temps le temps égal à 1. Non, non, ce que nous devons faire, c'est faire évoluer le temps. Donc, on va dire que le temps doit être augmenté d'une unité. Alors, pour cela, une façon de l'écrire, c'est de dire que le temps doit recevoir la variable temps t qui est là, doit recevoir ce qu'il y a dans la variable temps, plus 1. Voilà. Et donc, nous avons maintenant une boucle qui va nous afficher les valeurs de x et de y tant que y sera supérieur ou égal à 0. Enfin, peut-être pas tout à fait. Vous vous souvenez de l'astuce que peut-être y va devenir négatif et sera affiché quand même on a déjà eu ce problème-là dans une application antérieure. Voilà, j'enregistre, et je reviens à mon terminal. Et je vais relancer le programme. Donc ici, je ne vais plus demander d'écrire les valeurs de vitesse, je vais juste demander x et y. Alors, est-ce que nous ne sommes pas trompés Eh bien, apparemment, nous ne sommes pas trop trompés. 0, 0, puis 86 pour x, ben oui, on se souvient que la vitesse est de 86 mètres par seconde. On l'avait calculé tout à l'heure, voilà, 86. Donc après une seconde, le projectile a parcouru 186 mètres. Après deux secondes, le double, et puis le triple, et ainsi de suite. Donc on voit que notre projectile aura parcouru au total de 952 mètres et quelque chose. Verticalement, après une seconde, il se trouve à 45 mètres. Pourquoi 45 mètres alors qu'on avait une vitesse verticale de presque 50 Oui, mais attention, il faut déjà supprimer, enlever ce qui est dû à la chute. Donc 45, puis 80, il a monté de 35 mètres, et puis 105, il a encore monté de 25 mètres, et puis 121, et vous voyez qu'il monte de moins en moins, il arrive à 127 mètres, et puis 123, 109. Donc, il aurait peut-être été intéressant que je demande aussi d'ailleurs d'écrire la valeur de t. Voilà. Et si on relance le programme, on a cette fois-ci les temps et les positions selon x, y. Donc, après 0 seconde, ben, c'est encore rien. Après 1 seconde, il s'est déjà passé des choses. On progresse. Mais, notez que nous avions quand même l'ambition de tracer les diagrammes. Et pour cela, il nous faut... Une liste des valeurs de X et une liste des valeurs de Y tout au long de la trajectoire. Alors, ces listes de valeurs de X et de Y, ben, nous allons devoir les créer. Très simple. On a déjà fait ça dans une application précédente. Donc, ici, liste X, ça vous plaît comme nom de variable C'est une liste que j'initialise à rien. Liste vide et liste. Y, j'y mets rien. Maintenant, dans la boucle, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il m'imprime, qu'il me dise quelles sont les valeurs de t, x, y Ce n'est pas strictement nécessaire, donc je vais commenter l'instruction. Je vous rappelle que le hashtag fait en sorte que l'interpréteur Python le considère comme un commentaire, comme un texte. C'est pour ça que je dis, que je vais commenter la ligne. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre dans... Les deux listes, les valeurs de x et de y qui ont été trouvées. Donc, liste x, point, append. Je vous rappelle que la fonction append de la liste va ajouter à la liste un élément. Donc, je vais ajouter l'élément x. Et à la liste y, je vais ajouter à la queue le le y la valeur de y et puis nous faisons évoluer le temps et lorsque la boucle est terminée que faisons-nous ben, ce qu'on pourrait dans un premier temps faire, faire dans un premier temps c'est imprimer les valeurs de x et de y des listes x et listes y donc print liste x et puis print liste y et nous aurons ainsi, toutes les valeurs de x et de y calculées par notre programme. Alors, je vais nettoyer le terminal, je fais un contrôle L ici et puis je relance. Alors, ceci, c'est l'ancienne version puisque j'ai omis d'enregistrer. Donc, c'est la version dans laquelle il écrivait encore les valeurs de t, x et y. Je renettoie le terminal, je relance. Et nous avons maintenant les listes. Alors, elles ne sont peut-être pas très lisibles, mais vous voyez la première liste qui commence là, qui se termine là, qui va de 0 à 952, et l'autre qui va de 0 à moins 43. Donc, notre projectile est déjà à 43 mètres sous le sol. Je vais vous laisser régler ce problème-là ultérieurement, comment faire en sorte pour que, la dernière valeur qui est négative, donc, ne viennent pas dans la liste. Ce n'est pas très compliqué, vous avez déjà fait cela. Bon, nous avons liste X, liste Y. Eh bien, nous pouvons maintenant passer à, au diagramme, à la trajectoire. Alors, pour cela, nous avons besoin de notre bibliothèque matplotlib. On y va. On va l'importer. Donc, import matplotlib lib.pyplot et la paresse veut que nous l'appelions PLT, l'alias PLT alors nous avons besoin des instructions disponibles dans matplotlib seulement à la fin donc printlist x printlist y en fait on n'en a pas besoin à nouveau je vais mettre un hashtag pour commenter voilà, donc ces deux instructions-là ne seront plus exécutées par l'interpréteur Python. Par contre, maintenant, il nous faut créer le diagramme. Alors, pour cela, bon, c'est très simple, nous avons maintenant les valeurs de X et de Y. Donc, plt.plot liste X, liste Y, et puis plt.plot. Show. J'enregistre, je reviens dans le terminal, je relance le programme, et voilà notre trajectoire. Alors, vous remarquez qu'effectivement, d'abord elle est un peu géométrique. Hein? Pourquoi Parce qu'en fait le programme n'a fait que tracer des segments de droite entre les différents points. Première constatation. Deuxième constatation, ben, on s'y attendait, le dernier point, il est sous le sol. Alors, comment allons-nous résoudre ces deux problèmes Pourquoi la géométrie C'est parce que les intervalles de temps sont trop courts. Une seconde, pardon, les intervalles de temps sont trop longs. Une seconde, c'est très long, il se passe plein de choses en une seconde dans un tir comme celui-là. Donc, on va réduire l'intervalle de temps. Donc, plutôt que de faire augmenter le temps de une seconde, on va peut-être le faire augmenter de, allez, un dixième de seconde à chaque tour, ou un centième de seconde. Évidemment, ça va demander plus de calculs, Mais, comme c'est l'ordinateur qui les fait, ne nous privons pas. Et puis, mais ça, je vais vous laisser régler par vous-même, comment faire pour que, le programme n'aille pas plus loin que le niveau du sol. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire, donc je ne vous donne pas la solution. J'enregistre, je vais fermer le diagramme et je relance. Et vous remarquez que le diagramme est bien meilleur et que grâce au fait que nous travaillons avec des centièmes de seconde, le projectile n'a pas le temps d'aller jusque très loin sous le sol. D'ailleurs, vérifions. Je vais remettre les deux instructions, bien que ce soit uniquement la liste Y qui nous intéresse. Je le réenregistre. Je relance. Donc cette fois-ci, il va nous faire le diagramme, mais il va aussi nous, en, nous imprimer la liste des valeurs de X et de Y. On y va. Voilà. Voilà. Et nous voyons que, liste Y, c'est bien le deuxième, nous avons bien plus de valeurs que tout à l'heure, hein, énormément plus, et la dernière valeur, 0,18 m, et puis, moins 0,31 m. Donc, le programme s'est arrêté lorsque le projectile était à 30 cm, 31 cm, ou 32 cm sous le sol. On pourrait encore faire mieux, évidemment, je vais donc à nouveau terminer. Et imaginons que nous fassions tous les millièmes de seconde. J'enregistre. Je relance le programme. Regardez, vous avez vu, ça n'a pas été vraiment beaucoup plus lentement. L'ordinateur est très rapide. Et cette fois-ci, on a une toute petite déviation avec le dernier point qui se trouve à 0 mètre, 0 décimètre. 1,6 cm sous le sol ce qui devient relativement acceptable mais vous avez en main tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de plus précis encore et éviter cette dernière valeur négative. Remarquez donc bien l'aspect parfaitement lisse de notre courbe qui est en fait constitué de tout petits segments tellement petits qu'on n'arrive pas à les distinguer. Voilà avec ça nous avons fait plus ou moins le tour du programme. Nous avons donc dû importer les deux bibliothèques et matplotlib. Nous avons initialisé un certain nombre de variables. On a calculé les vitesses verticales horizontales. On a dit que le temps était zéro pour commencer, mais il va évoluer le temps. On calcule une valeur de Y. Le programme a besoin de 9,81, la valeur de G. On initialise les deux listes. Et dans la boucle, on ajoute les différentes valeurs de X et de Y qui sont calculées. On fait évoluer le temps et puis, on réalise le diagramme. Je vous laisse encore mettre des noms aux axes, ce sera plus propre, et ça nous fera donc le tracé de la trajectoire de notre courbe, notre projectile, pardon. Je vous encourage après à tenter faire le même programme, donc où cette fois-ci, vous demandez à l'utilisateur de fournir la vitesse, l'angle et de voir éventuellement avec plusieurs vitesses, plusieurs angles, la différence entre les trajectoires. Bon travail